Les hauts responsables corrompus de l'Union Européenne, incarcérés par la justice belge, c'est une révolution. Nous savions depuis quelques semaines que la présidente von der Leyen de la Commission européenne fait l'objet d'enquêtes pour corruption passive, notamment dans le cadre de ses relations avec le laboratoire Pfizer et son refus, c'est bien connu, de communiquer ses mails échangés avec le patron de Pfizer, son ami Monsieur Bourlin. Depuis 48 heures, c'est la vice-présidente du Parlement européen, madame Eva Kaili, politicienne grecque, qui a été arrêtée et incarcérée, après semble-t-il avoir été prise la main dans le sac, plus exactement dans la mallette de billets, dont elle prenait livraison. Semble-t-il, en liaison avec le Qatar, bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité, Aujourd'hui, il va être question de la réalité fondamentale de l'Union Européenne, la corruption passive, et de ce qui est peut-être le retour des États face à l'Union Européenne. De rappel avant de commencer, mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022-2023 est toujours disponible. Avec l'inflation, la crise de l'énergie dans l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne qui envisage une nouvelle crise bancaire, tous les ménages devraient l'avoir lu. Il est disponible gratuitement, le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Deuxième information, vous pouvez retrouver mes vidéos, toutes mes vidéos sur Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette plateforme, même à être de plus en plus visible sur cette deuxième plateforme. Il y a un effort à faire et la faire connaître à un maximum de personnes qui partagent vos préoccupations. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'apprends que le compagnon d'Eva Kaili, qui est lui aussi incarcéré, elle a été destituée, mais son compagnon, qui lui est aussi membre du Parlement européen, je crois qu'il est assistant parlementaire, avait été arrêté dans la foulée, incarcéré. Il avoué aux enquêteurs faire partie d'une organisation d'influence du Parlement européen au profit de, tenez-vous bien, le Qatar, ah le Qatar, quelle surprise, et aussi du Maroc Contrairement à ce qu'on va essayer de nous faire accroire, il ne s'agit pas de débordements isolés qui ne concerneraient que quelques bourbigaleuses, enfin, en l'occurrence, bourbigaleuses au plus haut niveau de l'institution. Il suffit de voir qui sont les hiérarches concernés, les plus hauts responsables de l'Union européenne. Rien de moins. Ce n'est pas tout. Parmi les officiels de l'Union européenne arrêtés dans le cadre de l'enquête du Parti financier belge, on trouve les dirigeants de deux ONG, dont une s'appelle, euh, un nom particulièrement bien adapté à la situation, euh, no, euh, no Peace Without Justice. Tout, tout un programme de la part de gens, with, with, No Peace Without Justice, donc pas de paix sans justice, je suppose que c'est un rapport avec la guerre en Ukraine, peut-être. En tout cas, tout un programme de la part de personnes d'une notion de moralité qui les mène derrière les barreaux. Donc, ces deux dirigeants d'ONG et aussi le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Donc, ce monsieur dont j'ai oublié le nom était secrétaire général de la Confédération des syndicats européens. Donc, autrement dit une très grande instance syndicale au niveau mondial. Et maintenant, il est bah, à la tête de la plus grande instance syndicale mondiale. Et enfin, il était puisqu'il est maintenant derrière, derrière les barreaux. Pour toute personne qui fait l'effort depuis quelques années de s'informer sur la réalité de l'Union européenne, cela n'est pas une surprise. En ce qui concerne Madame von der Leyen, elle est connue depuis longtemps pour être corrompue. Et toujours les personnes qui s'intéressent au sujet savent que c'est ce petit défaut qui lui avait valu d'être éjectée de son poste de ministre de la Défense de la République fédérale allemande, pour être recyclée à l'Union européenne. Quand aujourd'hui elle réagit au scandale qui éclate au Parlement européen pour réclamer la vigilance et prêcher pour renforcer la sécurité des lanceurs d'alerte à l'Union européenne, chacun appréciera son humour involontaire. Quant à Mme Kaili, le fait qu'elle ait suivi le même chemin qu'on soupçonne tant Ursula d'avoir suivi depuis longtemps, tente à confirmer que tous les couloirs de l'Union européenne mènent non pas à Rome, mais à la casse corruption et depuis quelques jours à la casse prison. Tout ça donne la nausée, surtout quand on pense que la France a le triste privilège avec l'Allemagne et l'Italie d'être contre contributeur net à ce cloque de dégénérescence politique et de parasitisme serein qu'est l'Union Européenne. Nous allons voir plus loin dans cette vidéo qu'en réalité elle l'est depuis toujours. Ursula von der Leyen et Eva Kylie sont les têtes des deux principales institutions de l'Union Européenne. Que la première soit sous le coup d'enquête pour des soupçons de corruption et la deuxième soit pris en flagrant délit de corruption, prouve la déliquescence de l'Union européenne. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'Union européenne, on comprend que cette évolution est inscrite depuis le premier jour dans ses gènes. L'Union européenne est plus que corrompue, elle est la corruption. Ceux qui ont vu ce système de l'intérieur en tant que parlementaires ou assistants parlementaires et qui ont pris leur distance témoignent qu'à Bruxelles, les lobbyistes ont table dans les instances de l'Union Européenne. Il faut les lire et les entendre, entre autres, Philippe de Villiers, pour parler d'un des plus flamboyants, narrer son expérience de député européen et d'écrire la grande foire à la corruption qu'est l'Union Européenne. Rien d'étonnant à cet état de fait, par qui l'Union Européenne et avant elle, la construction européenne ont-elles été conçues Par des idéologues d'une entité européenne supranationale, au-dessus des États et aussi des financiers et des affairistes. <rire> la synthèse de ces deux inspirations était incarnée par l'idole des européistes français, Jean Monnet, le fameux père de la construction européenne, en même temps idéologue européiste et homme d'affaires, en parenthèse et aussi agent d'influence des États-Unis. Pour ses profils, l'argent est la valeur suprême, il le place au-dessus des nations et de leurs États puisque seuls les États indépendants ont le pouvoir de s'opposer à leur toute-puissance. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. L'idée sur laquelle s'est faite l'Union européenne, c'est celle d'une organisation dominante pour permettre la prééminence des intérêts financiers sur les États. Ce n'est pas un hasard si la finance, le business et les partis politiques à leur solde ont soutenu le projet depuis le début. Avec un tel ADN, la corruption passive, particulièrement, fait partie des choses normales, sans état d'âme, ni morale, ni éthique. Sur le fond, la corruption est consubstantielle à l'Union européenne. C'est le grand secret de Polichinelle, l'éternel non-dit de l'Union européenne. Ceux qui feignent de tomber des nus avec l'incarcération de Madame Kylie et deux autres sont comme ces gens qui feindraient de s'étonner que le type à tête d'ivrogne, qu'il croise tous les jours depuis 20 ans, était été arrêté pour ivresse au volant. Cela, c'est le paysage de l'Union européenne et des diverses formes de construction européenne depuis toujours. Ce qui est nouveau et qui est énorme, ce sont les poursuites et les arrestations opérées contre les corrompus les plus en vue par la justice belge. Les mots sont importants, les deux mots importants sont justice et belge. Et tout de suite, vous allez comprendre. Elle les poursuit en sachant très bien qu'ils sont emblématiques de l'Union européenne. Ce à quoi nous assistons, c'est la justice d'un État qui attaque les plus hautes personnalités de l'Union européenne. Les juges savent très bien la portée symbolique et politique de leurs actions. Elle signifie de manière éclatante qu'au-dessus de l'Union européenne et de ses dirigeants non élus et corrompus, il y a les lois des États démocratiques qui la composent. Les dirigeants de l'Union européenne avaient pris l'habitude depuis un certain temps de capituler devant le coup d'État permanent de la Commission européenne. On l'a vu récemment dans la gestion de la crise d'il y a deux ans, dont le nom se termine par les lettres VID, et qu'on ne peut pas prononcer. On le voit depuis février avec la politique choisie dans le conflit ukrainien et la conduite de la guerre économique contre la Russie. La deuxième chose remarquable est que cette remise à leur place des dirigeants de l'Union Européenne n'est pas le fait des dirigeants exécutifs des États, on l'a vu, qui de fait ont complètement abdiqué leurs prérogatives devant l'Union Européenne, mais de l'autorité judiciaire. On dirait que la justice, qui est un des trois piliers des démocraties occidentales, n'accepte pas, contrairement aux politiques, de céder son pouvoir à l'Union Européenne. Nous assistons ces jours-ci, peut-être à la fin de la toute-puissance de l'Union européenne qui trouve sur son chemin l'institution judiciaire des démocraties. L'attaque d'une Union européenne corrompue par l'angle de la corruption peut se révéler dévastatrice et lui causer des dommages irréversibles, tant sur ce terrain elle est vulnérable. Les dirigeants politiques nationaux en profiteront-ils pour eux aussi reprendre leur pouvoir des griffes de l'Union européenne ou est-ce l'émergence inattendue du pouvoir judiciaire national comme grand vainqueur en Union Européenne Pour ma part, je pense que c'est plutôt la deuxième solution, mais je suis peut-être pessimiste et mauvaise langue. Dites-moi en ce qui si vous concerne en commentaire si vous pensez que cette action de la justice belge contre les têtes de l'Union Européenne est le début d'une reprise du pouvoir par les États. N'oubliez pas de liker, partager, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne.